Aujourd'hui, j'ai reçu mon nouveau PC, enfin Et du coup, je peux enfin rejouer à d'autres jeux et filmer cela. Hey Et du coup, bah, j'ai décidé de revenir sur Slime Ranger. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas été. Hier, j'y ai joué un peu pour euh, bah, simplement déjà démarrer un peu ma partie, euh, adopter des slimes, faire mon petit jardin juste là, faire mon poulailler pour nourrir les bah, mes chats. J'y avais pu jouer depuis... 2-3 ans, en vrai. D'ailleurs, il y a le 2 qui est sorti il y a un mois, il me semble. Je sais plus si c'est en septembre ou en octobre, mais en tout cas, c'est sorti et je compte l'acheter. Et je vous ferai certainement une vidéo dessus, du coup, en décembre. Donc, voilà. Juste, ce jeu est trop mignon. Je suis vraiment fan. Oh, bah, il est malade, lui. Il a pas un arbre. Attends, je vais lui donner une carotte. Tiens. Ouais, moi, je nourris les slimes abandonnés. Je vais chercher mes petites carottes au marché. Je vais dans les rues et je nourris les slimes abandonnés, vous voyez. D'ailleurs, ouais, vous étonnez pas, j'ai mis le mode chill parce que simplement les, les monstres me cassent les... Et pour ceux qui connaissent pas du coup, ben, en fait, Slime Rancher... Ben, en gros, tu as un ranch où tu élèves des, des slimes que tu trouves euh, en t'aventurant dans ce monde. Et voilà. J'explique super bien les jeux, dis donc. Et euh, du coup, bah ben, en fait, on peut faire en sorte de mélanger deux espèces. En fait, il suffit juste... bah ben, vous voyez, en fait, ils font fait... Il des petits diamants. Genre, imaginons le chat mange... Bah, un diamant de cette espèce, il se transformera en ce gros chat. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que si euh, une espèce déjà transformée mange de nouveau un diamant, enfin euh, un cristal plutôt, d'une autre espèce encore, et eh ben ça se transforme en ce genre de monstre que vous verrez à l'écran. Et moi, ça me casse juste les bonbons en fait. Du coup, bah voilà. <rire> J'ai juste mis le mode chill, comme ça, voilà. Il y a tous les avantages du jeu, mais sans ces enculés. Bah même quand je me promène ici et que je vois un slime se faire bouffer par un de ces trucs là, bah ça me fait grave de la peine. <rire> bah là par exemple, oula, oula, m'attaquez pas. Là on a un mélange du coup d'un slime cristal avec un slime chat, voilà. Enfin voilà, je pense que vous connaissez le jeu en vrai. Il y avait beaucoup de vidéos qui passaient dessus à l'époque. Je suis légèrement à la ramasse. Hop, on va déjà faire un jardin. Et j'ai plein de poules. Allez hop, bye bye les poules ah oui, et du coup, avec ces cristaux, Bah on peut gagner de l'argent aussi. Oui. <rire> c'est beaucoup trop mignon, franchement. Là, je vais essayer de visiter un peu. Aïe euh. Comment ça, tu me tapes Comment ça, tu me tapes Je vous nourris, je vous loge, c'est comme ça que vous me remerciez. Non, mais oh Eh hey, Tu vas te calmer, Timothée Oh là là Oui, autre chose. Euh, J'ai remarqué les slimes. Oui, viens. Non, viens ici, toi. Hop Les slimes, ils aiment bien sauter dans le vide. Et à chaque fois, bah, je suis obligée de les sauver. Regarde, regarde, regarde. Hop. Non Non Oh non, non, non <rire> Voilà, en voulant sauver un slime, je me suis sacrifiée. <rire> il y a aussi là, il y a des mélanges de lucioles et slime rose, du coup. Et eux, bah, ils sont pas nourris. Enfin, j'ai essayé de les nourrir une fois, mais ils sont tout le temps affamés. Et du coup, bah, eux, ils sont méchants. Enfin, ils sont pas méchants, ils sont énervés, mais... Bah, voilà, ils ont pas un visage très rigolo. Et en plus, quand tu les prends, bah, ils essayent de te bouffer. Ouais, en gros, ils me confondent avec un Big Mac. Oula, oula, oula, oula, oula, <rire> C'était quoi ce bordel Aïe Ah bah lui il est content avec ça. Sa... Mais quoi Pourquoi il se balade avec sa fraise <rire> Il était content, il avait sa fraise <rire> Alors là j'avais essayé d'aller par là, mais le souci en fait c'est que j'ai pas de euh, truc pour voler et je me suis retrouvée coincée avec plein de ressources. Je vais vous montrer. Voilà, en fait, bah là c'est la seule entrée et sortie. Et moi j'ai pas encore le machin pour voler. Et du coup, bah, je m'étais retrouvé coincée, et j'avais plein de ressources et tout. Et du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai été là, j'ai lancé toutes mes ressources là, euh, je me suis tuée, du coup. J'ai été KO pendant deux jours, Hop, je suis revenue ici, je suis allée chercher mes ressources. Donc tout va bien, a priori, bonjour la poule. Et euh, bah, je passe ici, Hop, oh là, là on s'amuse, qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui Et je tombe Mais quand on tombe là, on meurt, et on perd ses ressources, et en plus les ressources se perdent dans l'eau, on les récupère pas. J'avais le sol <rire> Eh ah ben voilà, c'est la chance à Luna. <rire> Ils sont contents. Ils sont tout le temps contents. Oh ah ben, il est plus content. <rire> il est tout d'un coup très affamé. Aïe C'est pas pour ça que tu dois me taper, Timothée. Ah bah ben, dis donc, vous avez tous faim. Mais il y a des poulets juste là. Bon, après, c'est vrai que les chats, c'est pas très futé, mais quand même. Putain, je vais être obligé de lui donner, quoi. Tiens Merde. Oh Hé eh. Venez là mes petits poulets que je nourrisse mes petits chatons Des poulets Oui salut salut N'oubliez pas de faire des poussins les loulous Allez hop manger Non toi tu t'en sortiras pas comme ça Oui Oui Ben oui Non toi va par là Aïe T'as pas honte Je t'ai sauvé tout à l'heure moi ah vrai mais t'es suicidaire toi Hop va là-bas Non non non non non Oh là là Allez, vole petit oiseau Oui Ah ah Bah décidément vous êtes tous suicidaires ici. C'est censé être un jeu chill et mignon et il y a tout le monde qui saute. Là vous voyez pas mais j'ai le smile. Frère, tu vas te calmer toi Voilà, bien fait Non! Mon poussin! <rire> Et voilà, encore affamé. Ah, lui il est vieux, ça y est. Moi les vieux, je les donne à manger au chat. Alerte psychopathe. Ça peut prêter à confusion. <rire> tiens, tiens, tiens, tiens. Qui n'a pas mangé? Je crois que toi t'as pas mangé. Viens ici. Viens, ah, arrêtez de bouger, arrêtez de bouger. Voilà. Et le dernier, ben en fait, je sais pas qui n'a pas mangé ici, donc euh, voilà, le premier qu'il a euh, <rire> a gagné. Non, tombez pas les loulous. Non, non, non, non, non. <rire> Putain le sauvetage. Putain c'est passé quoi là En fait encore deux. Aïe, euh, tip t. Oh là, on en voilà. Ah, <rire> oh, j'ai eu un succès. Là, je vais arrêter de filmer le temps de m'améliorer un peu et d'améliorer mon ranch. On se retrouve juste après. Hello Entre temps, j'ai visité les lieux, j'ai adopté des slimes, j'ai gagné de l'argent, amélioré mon habitation. J'ai eu des slimes miel, des slimes ninja. J'ai agrandi mes lieux de cultivation, donc j'avais déjà ici. Là, j'ai pu racheter un coin du ranch. Et voilà, pareil, ici, je vais planter des fruits, des légumes. À mon avis, plus vite des légumes, ici. J'ai mis des petits slimes d'eau. Alors ça, je ne sais pas si je l'avais dit, mais j'ai des slimes lucioles aussi, du coup, maintenant. Des slimes néons, des slimes euh, qui font boum. <rire> Entre temps, j'ai trouvé des clés, donc forcément, j'ai débloqué d'autres parties du monde. Et je peux voler maintenant. Je <rire> sais pas si j'ai déjà été par là. Oh Faut que j'aille chercher des légumes. Des légumes, des légumes, des légumes. Il me faut des légumes Aïe ben, En fait, ici, j'ai des carottes et des oignons qui poussent. A chaque fois, je retrouve des carottes ici. Après, même quand j'ai recueilli les oignons, là... Euh... Les recueillis, genre, ils étaient abandonnés dehors. <rire> je les ai adoptés. Quand j'avais trouvé les oignons, euh, c'était systématiquement planté avec des carottes. Je sais pas comment ça se fait, mais voilà. <rire> On vient de voir un suicide en direct. Trop chill ce jeu, trop bonne humeur. <rire> Et du coup... Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. aïe. Ah, mais j'ai, j'ai un truc pour me téléporter quand même. Oh Viens là toi Eux je les veux ils sont trop beaux Il y a eu un bruit chelou non Le jeu c'est un jeu d'horreur Et en vrai ils sont trop beaux Bah en vrai je pense que je vais arrêter là pour l'instant Mais voilà jeu très sympa Qui a bien évolué aussi hein, parce que la première fois que j'avais joué Bah il y avait pas autant de choses hein. Déjà les quêtes il y avait pas il me semble Certains slimes n'y étaient pas On pouvait pas évoluer notre terrain aussi Certains lieux qui n'y étaient pas non plus Bah voilà C'est toujours cool J'espère que cette vidéo vous a plu et nous, on vous dit bye bye